Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec tes suppléments par milliers, n'oublie pas ma petite souscription, ça fait déjà six ans que j'attends. Dis papa Noël, quand tu te bougeras le derche avec tes délais par milliers, je parle pas du prix du papier, il fait rien qu'à augmenter. Salut messieurs, mesdames, personne non binaire. Ben voilà, je te fais une petite vidéo de Noël. Alors je voudrais te montrer. Voilà ma déco. Bah c'est pas, enfin à vrai dire c'est. C'est mon épouse qui l'a faite. Mais bon, quand même, je te la montre parce que... Elle est... Voilà, c'est plutôt... Ah, plutôt... oh, mais c'est nickel comme ça. C'est plutôt sympa. Hein Donc, euh, on en profite. Et, euh, on en profite tellement que je t'ai trouvé une recette de lait de poule vegan. Eh ouais. Hein Donc, pour les fêtes. Donc euh... oh, Tu verras, c'est super simple. Tu prends de la crème de coco, euh, du lait d'avoine. Du su alors, mi sucre, alors c'est mis sucre coco, on prend du sucre de canne, on s'en bat la race. Euh, de la cannelle, de la, de la muscade, du girofle, du rhum ou bon, sinon tu peux mettre un truc sans alcool si tu n'aimes pas l'alcool. Et puis, euh, et ben après, tu plus qu'à mixer et c'est prêt pour déguster. Génial! Mais à ce propos, tu sais quoi, cochon? Je t'ai offert, je offert un, un petit cadeau de Noël pour toi. Oui! Oui oui oui de la confiture de banane oui oui oui quoi tradition Burke dis donc c'est pas parce que t'aimes pas ça qu'ils font dégoûter les autres alors euh... Justement, on va aujourd'hui parler euh, eh bien, des rollistes exigeantes. Euh, alors, je, pourquoi je vais en parler Eh bien, parce que c'est important. Déjà, je vais un petit peu me confier un instant violent. Euh, il faut que tu saches que cet été, euh, ben, j'ai fait une dépression. Alors, il y avait plein de raisons liées à mon corps, à mon esprit. Mais il y en avait quand même une de raisons que j'ai identifié. C'est que euh, cet été, j'ai échoué. Organiser organisé euh, un GN, un GN qui s'appelait le Dernier... le Dernier Chemin de Compostelle. C'était euh, un GN sur lequel je m'étais vraiment beaucoup projeté. Je voyais ça vraiment comme une grande fresque. Ça allait être une sorte euh, d'aboutissement de ma carrière de GNiste. Euh, on, on voulait beaucoup de, de PNJ, on a réussi à, à recruter 15 PNJ. Mais le problème, si tu veux, c'est que euh, malgré quand même euh, une grosse présence que j'ai eue sur les réseaux, je n'ai eu que 10 PJ à s'inscrire et en fait, du coup, on a dû annuler parce qu'on ne pouvait pas financer le GN. Eh bien, euh, bah voilà, veux, veux pas, euh, ça je m'étais beaucoup investi et ça m'a mis un gros, gros coup au moral. Et euh, bon, voilà, euh, ça a participé, je pense, de ma dépression. Alors, attends. Hop, j'ai accroché une petite notes. Tac, pourquoi tu ne vas pas regarder hein, tout le temps Euh, pour continuer, si tu veux, euh, un petit peu dans, euh, dans les confidences, euh, il faut que tu saches que je fais euh, de temps en temps ben, des rêves traumatiques. Euh, alors, heureusement, j'ai eu une vie plutôt cool, quoi, donc ce n'est pas des gros traumas, c'est des petits traumas. Mais voilà, je fais des rêves traumatiques. Par exemple, je rêve souvent que je dois retourner en classe prépa. Voilà, classe prépa, c'était euh, <rire> pas le meilleur moment de ma life. Euh, ou encore, euh, je rêve que je dois retourner à mon ancien boulot. Euh, voilà, donc euh, faire de la compta des truc comme ça euh... et euh, bah, depuis quelques temps tu sais quoi, je fais aussi des rêves traumatiques euh, au sujet du jeu de rôle en fait ça consiste à ce que dans ces rêves là, j'essaie d'organiser des parties de jeu de rôle ou des, ou des parties de GN et je n'y arrive pas euh, soit parce que je n'arrive pas si tu veux à intéresser les super players que je convoite, j'arrive pas à les intéresser à ma partie, à ce qu'ils viennent jouer ou même, j'arrive à intéresser personne. C'est-à-dire qu'il y a plein de rôlistes et de géniistes à côté de moi. Et en fait, euh, la partie ne se lance jamais. Et euh, pour moi, si, si tu veux, c'est symptomatique euh, d'un problème que je pense que je ne suis pas du tout le seul concerné. Euh, et euh, en, moi, je refuse à ce que mon loisir, si tu veux, devienne une charge mentale de plus. Euh, c'est presque allez, un sujet de santé publique euh, parce qu'en fait, je pense qu'on est en train de perpétuer au sein de notre, notre charmant loisir bah, des schémas toxiques. Euh, et bon, je pense qu'on a assez de problèmes dans la vie pour s'en mettre en plus euh, dans le JDR. Quoi. Euh, je vais continuer dans les exemples. Si tu veux, moi, j'ai vécu euh, des débriefs de parties où je me suis fait démonter le cul. Quoi. Euh, je, voilà, je, je le dis comme les choses sont. Quoi. Par exemple, une fois, il y, un, y a un joueur qui m'a demandé... Et ce n'était pas du tout innocent comme question. Me fais, au fait, depuis combien de temps Est-ce que tu maîtrises voilà, hein, tu, tu, tu, Histoire de bien me bien faire comprendre que ma partie était... Euh, ou alors des remarques du genre « Je me suis fait chier durant toute ta partie. Euh, » J'ai vécu des parties reloues parce que le désintérêt de certaines joueuses durant la partie devenait palpable en mode passif-agressif. Je sens que la personne est... Elle n'est pas contente d'être là, mais euh, elle va laisser la partie s'enliser dans la merde. Euh, en attendant le débrief, ou va pouvoir te défoncer le cul. Euh... Je vois aussi, si tu veux, euh, moi, je, je, ces joueuses-là, exigeantes, eh ben, je, je vois des joueuses qui arrêtent, qui arrêtent le, le jeu de rôle, qui arrêtent le loisir, parce qu'elles elles, elles deviennent incapables de s'amuser. Mais je vois aussi d'autres joueuses qui arrêtent le loisir à cause des relistes exigeantes, qui en ont marre en fait, euh, qui vont, qui, voilà, qui tremblent quand elles lancent les dés, qui, qui tremblent derrière leur paravent d'EMG en disant « Oh là là, euh, euh, je vais encore me faire cuire le cul en débrief !» Et euh, qui, voilà, qui n'en ne, euh, peuvent plus et qui, qui arrêtent parce que euh, elles n'ont pas, euh, bah, elles, elles pas à leur table bah, des personnes qui, euh, qui s'amusent. Euh... Alors, d'un côté, si tu veux. Alors, bon, bien sûr, je tiens à préciser que euh, je ne suis pas là uniquement pour dénoncer les copaines. Hein. J'ai sans doute, des fois, été euh, cette personne exigeante. En plus, euh, l'exigence pour les autres est toxique. L'exigence pour soi-même l'est également. Hein, euh, je je mets vraiment. C est, c est, c est, c est, pour moi, c'est un ensemble. Hein. De toute façon, ces personnes exigeantes pour les autres ce sont aussi pour, pour elles-mêmes. Euh, donc, ce n'est pas pour dénoncer qui que ce soit. Au contraire, on va essayer de. de, de... Les décompresser un petit peu tout ça quoi. Mais avant, euh, avant tout ça, bah, il faut que je te parle évidemment du sponsor de cette vidéo. Euh, tu crois que cette Elle s'est payée toute seule hein Bon, eh ben le sponsor de cette vidéo c'est encore une appli. Bah, oui, oui, mais Thomas Munier, il est dans le turfu Qu'est-ce que vous voulez Moi, je suis connecté. Euh, euh, donc c'est une appli. <rire> non mais, enfin, je pense que personne n'est du tout. On sait qu'il n'y a même pas Internet sur ce téléphone. Euh, bon bref, euh... <rire> l'appli, elle s'appelle SQEMO donc, voilà euh, là-bas, c'est une appli sécurité émotionnelle. Donc, c'est super parce qu'elle fait carte X Elle fait Ocard. Elle fait les feux rouge, vert, orange, violet. Euh, elle fait la support flower, la technique de Luxton. Elle fait tout. Ça, c'est gratuit. Mais en plus, bah, là, là, je suis venu te parler quand même de l'option payante parce qu'elle va vraiment intéresser bah, les personnes qui sont en train de regarder cette, euh, cette vidéo, justement. Parce que c'est quoi l'option payante euh, Eh bien... Euh, c'est euh, l'appel d'un ami. C'est-à-dire, justement, tu as une partie, euh, tu te fais chier la nouille, <rire> et bien, tac, tac, tac, t'appuies, et en fait, il y a, y, a, y, a y a un opérateur qui t'appelle, qui se fait passer pour un de tes amis, qui dit Oh oui, oh, il faut absolument que tu viennes. J'ai euh, comment Je dois avoir une opération de la gastro-entérite tout de suite. Euh, il faut que quelqu'un vienne me tenir ma main frêle à l'hôpital. Ah oh, oui, bah, pas de souci, j'arrive. Écoute, euh, j'annule cette partie de Rollmaster master passionnant. Je suis vraiment désolé, les amis, mais là, il euh, y a, a Jean-Michel euh, Fake euh, qui, qui m'appelle. Euh, vraiment, il faut que j'aille tenir sa petite main à moite euh, à l'hôpital parce qu'il fait une crise de, de gastro-entérite euh, chronique. Euh, voilà, bah, je, suis, je suis vraiment, vraiment désolé parce que. Euh, parce que vraiment, je m'amusais. Euh, comment ça vous pouvez, euh, vous pouvez mettre la partie en pause et reprendre quand j'aurai fini Non, non, non, non, non, non, non, mais vraiment, non, jouez plutôt sans moi, non, non. Euh, je, je, je, je suis navré, mais non, je ne veux pas, non, en plus, gâcher votre partie, euh, jouer sans moi. Euh, si je reviens à la partie suivante euh, pour la suite de la campagne Bah non, parce que là, si tu comprends, euh, mon perso, il aura quand même loupé des actions importantes. Euh, ça va être difficile de reprendre. Ah, je suis vraiment, vraiment, vraiment, vraiment désolé. Il faut que j'y aille. Oula, attends, parce que... Attends, attends, Jean-Michel. Jean Oula, c'est vraiment... vraiment grave. Il faut que j'y aille. Salut. Bon, voilà. Euh, bon, super option payante, euh, mais vraiment indispensable quand tu es, euh, comme moi, euh, une release exigeante. Euh, et donc, euh, bah voilà, euh, as une... comme tu as, as, as une promo, euh, si tu tapes à Outsider 666. Alors, euh, je reprends, parce que comme d'hab, on explose totalement le chrono. Euh, je reprends donc tout de suite. En fait, euh, je voudrais te dire que cette exigence euh, que tu as envers une partie de jeu de rôle, en fait, elle n'a pas de sens. Ta vie n'a pas de sens. Euh, pourquoi ça n'a pas de sens, en fait, euh, d'avoir des exigences euh, importantes pendant une partie de jeu de rôle parce que déjà, si tu veux, toute partie de jeu de rôle est une trahison. C'est vraiment impossible de tenir les rails qu'on s'est fixés. On ne peut pas respecter un jeu de rôle à la lettre, on ne peut pas respecter un scénario à la lettre, on ne peut pas respecter ses intentions de MJ, ses intentions de joueuse à la lettre. Parce qu'il y a beaucoup trop ben, d'imprévus, de collectifs, d'impro euh, pour que ça soit possible. Structurellement, ça n'est pas possible. Ça si tu fantasmes un truc, à la limite, bon, je sais qu'on le dit souvent, mais bah, écrire un roman, hein, tu auras plus le contrôle, quoi. Euh... Euh, Olivier carrière il a une idée aussi intéressante c'est que si tu veux c'est que où, également structurellement le jeu de rôle euh, ce n'est pas, pas un loisir intense euh, où on est à fond dans la partie il euh, y a plein de moments où on sort du jeu euh, où on, les gens ne sont pas trop impliqués quoi, pour la plupart quoi. Donc, parce que généralement les sont exigeants c'est des personnes qui ont le feu sacré tu vois machin mais il euh, ne faut pas espérer que tu vas rencontrer cette attitude de sur toute la table, c'est difficile. Et pour le coup, moi, je pense que c'est un truc de game design, mais non, non ce n'est pas un problème de game design si tu veux que les le game design du jeu rôle seraient pétés. C'est un, un truc sociologique, en fait. Le fait que ce soit une activité euh, à 4-5 euh, sur un temps euh, assez long, euh, à, il, y a, il y a vraiment un truc euh, de, de non-intensité qui, qui est structurel. quoi. Euh, voilà. Également, je tiens à te dire que la partie parfaite est une pourriture. Voilà, je, dis, je dis ça parce que je veux éviter les termes oppressifs, quoi. mais euh, te fantasmer une partie parfaite, ça, fait, ça, ça, ça te pourrit le, le, le plaisir, euh, mais par avance, quoi, direct. Et euh, cette partie parfaite, de toute façon, elle n'existait pas comme on l'a dit avant. Quoi. Et, euh, et également euh, bah, toujours c'est dans le même sens qu'une partie toute partie est une trahison, je reprends les termes de, de KF qui pourtant je pense est, est une rouliste assez exigeante euh, mais elle a un terme qui est très fort au niveau du contrat social c'est à dire nous ne sommes pas infiniment paramétrables on va pas réussir à se mettre d'accord pour que l'appartu soit pile poil comme tout le monde veut c'est pas possible parce que ça, ça se devrait on devrait prendre en compte trop de paramètres qui sont d'ailleurs parfois contradictoires quoi. genre si tu à une joueuse à la table qui est là pour de l'ambiance et une autre qui est là pour de l'action et une autre qui est là pour du drama ben, euh, si on essaie pas de se retrouver au milieu c'est juste pas possible si, si on, veut, on peut pas tout mettre dans le menu ça va être chaud quoi Hum, voilà. Bon alors, évidemment, c'est Noël, donc je t'ai pas, je te, je te parle de problème mais c'est parce que j'ai les solutions. C'est quoi les solutions euh, Fais de ton exigence une force. Euh, C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des exigences. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas en avoir. Euh, par exemple, Eugénie, qui a dans, dans la théorie du, du jeu de rôle en performance, dit. Mon exigence et ma résistance, c'est-à-dire que euh, mon but, euh, quand j'ai fait du jeu en performance, son but, ça n'est pas de, de gagner le scénario ou des choses comme ça. C'est de se fixer euh, une exigence, souvent esthétique, tu vois, euh, et se dire, voilà, moi, je veux atteindre, euh, réussir à faire tel type de scène, je veux atteindre telle tel osmose à la table et tout. Et c'est ça, ça mon défi à la table. Donc, tu en fais un défi. Ça, c'est un truc intéressant parce que c'est vrai que ça va porter la partie vers le haut. Ça va donner un intérêt à la partie. Ça va te faire entrer en état de flow. Euh... L'autre force que tu peux tirer de ton exigence, c'est que du coup, tu vas apprendre à identifier euh, ce que tu aimes euh, dans le jeu. Tu vas, essayer de, tu vas apprendre à identifier c'est quoi les freins pour atteindre ta partie idéale et je pense que tu vas euh, soit comprendre à quelle école de jeu tu fais partie, soit carrément en créer une école de jeu euh, bah, qui, qui t'est propre. quoi. Et moi, j'ai vu beaucoup d'écoles de jeu super, méga intéressantes euh, fleurir, qui, qui à la base sont euh, l'œuvre de personnes qui, euh, qui s'ennuient à, à leur table de jeu de rôle habituelle et qui, qui, qui, ont, qui bah, à un moment, elles, elles, elles ont pas été stormées, elles se sont dit Ok, pourquoi, pourquoi je, je m'amuse pas Et euh, qu'est-ce que je devrais faire pour m'amuser Et qu'est-ce que du coup qu'elle manifeste, en, en gros, de jeu, je dois, je dois rédiger. Quoi. Euh, voilà, mais surtout, donc tu fais de ton exigence une force, mais pas un graal. Si c'est un truc, si c'est la condition sine qua non, d'atteindre ton exigence, si c'est la condition sine qua non pour t'amuser, ben, tu ne vas pas t'amuser, c'est évident. Et, et en plus de ça, tu vas faire la gueule durant les parties, tu vas cuire le cul de tout le monde pendant les débriefs, hein, tu vas être juste la personne désagréable qu'on n'aura plus envie d'inviter. Euh, ton exigence... Ne l'impose pas aux autres. Euh, C'est-à-dire que toi, tu aimes cette façon de jouer là, super précise. Bah, Ce n'est pas forcément le cas des autres à ta table. Puis à la rigueur, comme je dis, si, si tout le monde va amener son exemple sur le tapis, bah on n'est pas sorti des nouilles. Hein. Euh, donc, ma, ma, ma solution, si tu veux, c'est qu'il faut que tu alternes dans, dans, dans le temps. C'est-à-dire que tu vas faire... Euh, tu vas faire des parties à casting où tu vas, avec, euh, généralement plutôt un effectif réduit, avec des personnes, tu sais qu'elles sont dans le même mood que toi. Voilà. Et là, effectivement, on pouvoir poser des exigences et essayer de s'y tenir. Et tu vas alterner avec des parties euh, des parties casu, hein, euh, clairement, ou des parties, euh, voilà, c'est, tu fais du jeu de rôle pour faire du jeu de rôle, et puis ce n'est pas grave si ce n'est pas la partie du siècle, et tu ne vas, vas pas avoir des exigences envers les autres, tu laisses les autres jouer comme elles aiment, tu vois. Et, et voilà, pour moi, c'est important euh, c'est important d'alterner, euh, déjà pour ne bah, pour pas être dans l'entre-soi, et puis pour, euh, pour s'aérer un peu les écoutilles, quoi. Euh... L'autre conseil, si tu veux, je dirais, enfin, proposition, c'est de restreindre ton exigence à l'essentiel. Oui, il y a des choses sur lesquelles il faut exi être exigeante et sur lesquelles il faut rien lâcher. Par exemple, le, la sécurité émotionnelle. On ne peut pas... On... Maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus permettre d'être en mode ouais, « c'est bon euh... ». Non, non, euh, la sécurité émotionnelle, bah oui, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut tout le temps être vigilante. Euh... Autre... autre proposition, bah, c'est d'aller vers plus de bienveillance, donc il y avoir une vidéo sur la bienveillance, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, sans aller bien sûr dans la positivité toxique, genre « oh oui, il faut toujours faire semblant d'avoir le smile, d'adorer la partie alors que tu t'ennuies euh, », sans aller jusque-là, mais un peu plus de bienveillance, bah, mets l'eau dans ton vin, quoi. Euh, allège tes dispositifs. Euh, parce que c'est pareil, c'est souvent, euh, tu vas te mettre une pression de ouf, tu vas préparer de ouf, tu vas préparer des dispositifs super compliqués, et tout. pas forcément en temps de préparation, mais en exigence. Allège un peu tout ça et vas-y un petit peu plus euh, à, à l'improvozo. Euh, accepte l'ennui aussi. Accepte que ouais, peut-être euh, peut tu vas jouer trois heures et peut-être pendant les trois heures, tu vas t'ennuyer pendant deux heures. Ben accepte. Amorphatie quoi. Hein euh, là, j'ai réussi à citer euh, Nietzsche. niche. Enfin, je suis vraiment en train de devenir tout ce que je déteste. Euh, ok. Euh... Mais je veux dire, la vie est longue, ok, cette partie est là un peu pourrie, mais tu en auras d'autres des bonnes parties en attendant, bah là, tu es dans l'échec, apprends tes échecs avec le sourire, relève la tête vers le soleil. Euh, accepte, si tu veux, euh, voilà, il faut que tu, tu acceptes de sacrifier le fun d'aujourd'hui pour le Graal de demain. C'est-à-dire que pour aller vers ta partie parfaite, ben oui, il va falloir faire ce qu'on appelle les playtests. Tu vas essayer des formules. Ça va rater. Euh, et puis tu vas affiner, tu vas affiner. Et puis peut-être qu'un jour tu l'atteindras ton Graal. Mais il faut accepter que le chemin de la partie parfaite est pavé de parties pourries. Euh, et alors pour finir, les débriefs, c'est super important parce que vraiment, c'est sur les débriefs que, que généralement le somme des personnes exigeantes dégouline de partout. C'est très problématique parce que si tu veux, c'est un biais cognitif assez connu. Euh, le souvenir que tu vas avoir d'une expérience peut être teinté très positivement ou négativement eh ben, par rapport euh, à, au, au narratif après que tu vas faire de l'expérience. C'est-à-dire que concrètement, tu peux avoir une partie cool et faire un débrief ultra critique et du coup, tout le monde va se rappeler que la partie était, était à chier, qu'on n'aurait pas dû jouer et tout. Euh, et, et des fois, il suffit d'une personne euh, toxique, euh, exigeante, euh, pour, euh, pour pourrir le fun de tout le monde parce que voilà, en débrief, la personne a déversé sa bile sur comment on achetait trop les dés, pas assez les dés, euh, puis le canon esthétique n'était pas respecté, ou j'étais perdu, gna gna gna gna gna. Hein. Donc, non, on ne on fait, on fait plus ça, c'est fini. Moi-même, en tant, tant qu'auteur de jeu, tu vois, je suis quand même dans une démarche, d'améliorer mes jeux, j'en ai marre. Je, je le dis tout de suite, maintenant, en fait, je ne dis même plus que je pétais, on, on joue. Et c'est bon, euh, je n'ai pas envie d'entendre en débrief euh, toutes tes Jérémyades. Je n'ai plus envie. Quoi. Euh, donc euh, voilà, enfin, je ne dis pas qu'il faut, euh, qu faut se mettre la tête dans le sable et, et jamais rien critiquer. Mais pff, non, je n'ai pas besoin. Il y, y a un temps pour tout, à la rigueur. Quand, quand j'écris je, quand, quand un jeu, euh, j'aime bien avoir des retours, euh, effectivement, super construits, euh, super détaillés. Mais quand je joue, quand je fais une partie, j'ai juste envie de m'amuser, quoi. Ouais, ouais. Même si je suis pro, euh, j'ai juste envie de m'amuser. Maintenant, c'est fini. Je suis trop vieux pour ces conneries. Donc, euh, ah bon. Désolé, c'était oppressif. Je suis trop vieux pour ces bêtises, quoi. Euh, donc, euh, maintenant, je fais des débris bisounours. Alors, c'est quoi la recette d'un débris bisounours Alors, il y a une recette qu'on me donne, c'est les épines et les roses. Donc, grosso modo. Tu fais un sandwich, que tu dis un truc positif sur la partie, après tu dis un truc négatif et tu redis un truc positif. C'est pas ouf. Euh, C'est pas ouf parce qu'au final, il euh, y a bien de négativité, on va retirer que le négatif. Quoi. Puis je veux dire, ah, euh, oh, la partie était sympa. Oui, mais par contre, on a vraiment beaucoup trop lancé les dés. Oui, mais euh, quand même, euh, tu étais bien maquillé aujourd'hui. Hein. Bon. Hein, euh, ça peut être facilement détourné si vraiment tu as des critiques à faire essaie des déjà, déjà c'est de dire est-ce que vraiment c'est juste que c'est pas mon délire ma façon de jouer, et essaie de formuler des questions en fait, dire mais pourquoi euh, t'as fait comme ça, est-ce qu'il serait pas possible de faire autrement, tu vois, euh, déjà formuler les critiques sous forme de questions mais ça passe mais turbo mieux quoi, et, euh, et je veux dire si tu es dans l'optique d'améliorer les personnes en face de toi ça, ça marche tout euh, encore mieux que des critiques négatives quoi euh, moi alors mon formule de débrief euh, du coup vraiment bisous mours. on est euh, clairement euh, on n'est pas trop là pour, euh, pour se critiquer c'est euh, première question comment ça va euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi deuxième question c'était quoi euh, ta scène fétiche durant la partie et euh, troisième question si tu devais rejouer à ce jeu ou refaire cette partie dans un monde parallèle est-ce que tu changerais quelque chose qu'est-ce que tu changerais qu'est-ce que tu voudrais qu'on change voilà, Et là, c'est le petit moment. Tu as vu, en loose day, on peut placer des critiques, mais généralement, c'est sous une forme euh, voilà, plus, plus digeste. Ok, euh, ben bah, écoute, euh, voilà. Je t'ai fait un, un gros Noël avec cette vidéo ultra volumineuse. S'il te plaît, euh, pense aussi à mes à un, <rire> un petit auteur euh, sans cadeau. Donc, euh, bah, fais-moi un petit commentaire, euh, abonne-toi, mets la cloche euh, euh, type outsider, euh, lis mon blog, euh, achète mes livres, mais surtout kiffe la vie, kiffe la vie, euh, détends-toi, euh, ce sera le meilleur cadeau que tu pourras me faire. Ciao, bisous.